Très bien, nous avons dit que nous avons dit que nous avons on que nous ou dit que nous avons dit que nous avons dit J'étais le vice-président de la société BSGR. Monsieur Ibrahima Sori Touré IST sera là demain. Mais ma vidéo de ce soir est unique et spéciale. Un, contre Tomba. Deux, Mohamed Lapé Bangoura Et trois. L'arrestation de Sako. Encore. La Guinée gênée, wotulumati La Guinée fait la la et j'ai les vidéos avec les gens. Vous pouvez consulter. Je suis là, je 28 septembre. C'est organisé par Sikouba et Tumba. C'est la patronne. Il la Guinée-Yalande en s'enfermant dans la confusion, ce n'est pas possible. Au moins, la guinée est laisser les vrais dinosaures, les vrais coupables, c'est-à-dire les, les méchants, les criminels, derrière, ce n'est pas possible. Et il finit là il a été corrigé, il a maïra maquillé, il a été condamné. condamné. Vous allez encourager d'autres personnes de faire plus qu'avant. Ce massacre du 28 septembre, ne vous trompez pas, n'allez pas loin, c'est simple, c'est devant vous, c'est tout bas. Oh, Jean-Marie Doré Rouramé, Jean-Marie Doré, Miri Naranto, la Guinée Monaki, la Guinée Ka imunoma Rakéki, et mon nom a Atumba Mara. Maintenant, vous allez écouter parce que Angolanda Manon dit Femane half Un Engine, Mansari. A toi, il a dit la Guinée Ka Bimbarato, il a non dira. Wa, ouais, falla maître Yomba, be, in ira borit trahi, i trahi manemu nomma, i moufam ma sonon, iragnon kinagna rumma. Parce que maître Yomba, n'est na confusion na ukui. Alma la sonage, alamana ratoufan. Mais ouais, wa mato, parce que il fa roulinam minna. Il fa roulinam falala. Yomba. Maintenant, les, les témoins oculaires sont là. Vous avez fait le droit, mais c'est pas comme ça qu'il faut exercer ce métier-là. La Guinée -là, est tradition folorie. La Guinée qui est avocat, un avocat, procureur, un grand La Guinée Aujourd'hui, alors, il a des du bazar de Il a l'argent, il tue les bœufs et puis il alimente en même temps ses avocats pour aller faire le maraboutage à, à, à, dans les autres pays voisins. Ça va pas aller, mon frère. Il va courant les farifs. C'est ce que je condamne la Guinée. Tumba ti condamné à 50 ans de prison ou life in prison. Ça c'est. Et tana me refaire. Fait que n'il sera ma qui. Il faut nous dire la vérité. Ndere. Ndene ndere. Il faut nous dire la vérité. Et tangundi ya tana ko dadi se doit dire la vérité. Oui. Qu'on Amérique n'a en farce ça tamai fanga non di falamané. Je vous le garantis, Dadis n'a rien à voir dans ce massacre-là. Non. C'est quoi Tomba. Non, mais je suis venu sang, à nous balder, et à nous faire. Mais nos phares, ils me disent que je en train de qui n'a pas un ce qui n'a pas de magarou, dadis mon même Kegoro était dedans. Le prisonnier le plus riche c'est s'est jamais vu sur cette terre. Où il prend l'argent Où cobriran il maman pour se taire Tumba. D'après de tout ce que tu nous as raconté à la barre, si tu crois en Dieu, laisse tout l'argent là. Dites la vérité aux Guinéens. Si tu crois en Dieu, n'dire, nous dirons nous nous Mon frère, non, Nous ne sommes pas des fous. On connaît. Quand nous lama de protéger ou de supporter tout le parce qu'il est... Dans mon quartier, malgré qu'il était un peu petit, mais comme ça là, me protéger, m'a mais il a fait falloir la vérité, Et nous n'aurons pas conférence nationale folonané, oui, parce que je sais, il a fallu, donc, ils sont obligés de dire la vérité aux Guinéens. On kata vu que les de la Guinée fait qui fait qui fait été qui un des bavardeurs. je de la Guinée dans tout le Il n'y a de pouvoir, Alors, J'ai des trucs ici. Quand tu crois en Dieu, Maintenant, il est temps parce que les témoins oculaires commencent à sortir. Moi, je me je depuis le premier jour, il y a a mon frère, il a un parce que ça été dire que je alors, vous, Donc, il y a un Il Oui? Balde est témoin, Balde était là. Pourquoi il, il doit comparaître à la barre. Parce que Balde était dans la confusion. Sekouba également. Et tant d'autres. Oui. Les la guinée ils n'ont oui, subi Plus de 400 personnes mortes, ont perdu la vie. La vie. Dans ce pays. Et puis c'est comme ça qu'il faut juger des genres de trucs. Force commune partout. C'est comme ça qu'il faut gérer un pays. Pensez-vous qu'on peut construire une nation comme ça En tuant les pauvres En détruisant l'économie du pays Il est un on qui se un donner sa à nous vérité parce que c'était patron, le le patron de la sécurité. Il attend quoi Et il le sait. Pourquoi Il a gardé, n'est-ce pas Toumba chez lui. Mon frère. ce coup Ce se fait, Mouya. Parce que ce séjour pas a briller la masse kageli et condamné quand d'exécuter mais d'exécuter vrai mais en cas femme quand manin kayo naqui Du militaire au civil. doivent être jugés et condamnés il y a certains même qu'on doit exécuter parce que ils ont tué les, jambes, se les gens ça dit c'est calculé et bas. quand fulé naqui c'est comme ça juger condamner exécuter forestier la même chose sans exception Nakinara, dites-nous la vérité mon frère ce procès là sera jugé et rendre justice net il il massacrer pas kinan fait la barre pendant des années et des années la Guinée qui fera à cause de l'argent pourquoi la musiga fara population attaque c'est le ramané. Voilà qui le président Voilà qui on le ramané. Voilà le manifestation, manifestant, qui est le ramané. fini. Oh, le président le président, le le le le le le un bon avocat, est de chercher des preuves, et est colon, il de là, il est mais il n'a pas un enfant. Il est là, il est là, il est là, il est là, syllabe. Avoir l'art de convaincre. Mais c'est comme ça. Vous avez vu Maître Yamba avec ces mots de l'antiquité là? Eh Mon frère, on s'en fout de ça. Personne ne veut écouter tes faux français là. De l'Antiquité. Ok? Nous avons concerné la guinée Le reste, Riwa Kank Sende. S euh, Sénégal, Mauritanie, Naminde, Kalmo Yarabadi, Amulama. Il faut que nous Donc, parle de 8 neuf 9 dix 10 C'est ce n'est pas important. Il faut médiatiser ce procès. C'est fait, c'est fait. Il faut que... Il y, y a eu des femmes violées. Oui, c'est une honte eux, il a Mais le problème c'est quoi Il faut que la Guinée Kara que l'on fait Oui. Ou les mots Oui, y a y a que non Il y a qui mon Faut on a qu'il procès GGD, la Guinée mon problème c'est quoi ma dans la Flauva. on a jugé, il y a eu femme qui a été 28 septembre. Très bien. On a eu l'un. Maintenant, il vaut mieux faire. D'abord, le vieux Benoît Touré. Merci. Ce moment est là. Parce que j'ai été consulté aujourd'hui. Il a servi, il a rendu. il a rendu. Il a Il a rendu. Il a rendu. Il a rendu. Il a il y a un chalet, il et à un chalet, il y a un chalet, il à à pour Il y a un Société vous avez des a à ma société avez des à faire, à nous à nous à et on fait des amis il faut faire la la Il des L'UDI il fait qui abo. C'est seulement Gabriel qui fait. fallu bêto. Traoré, on a nagant qui Maintenant, il dit à Il barre accusé que les deux les deux jeunes travaillent pour toi. C'est ce que moi j'ai reçu comme information. Alors il est temps d'agir parce que Itanyo, Matouranyo. Parce que maintenant, après Bangui dans la Bruxelles, après Ngaire Nana, amour a brûlé pourquoi il est obligé d'abandonner? Parce que comme Walter n'a maintenant, Mohamed Lapé l'a payé Bangura Wolfé Itambe pour détruire les autres. Amour n'a rien Faut arrêter, mon frère. Si vous avez de l'argent, ouais, ouais, utilisez qui veut, mais ouais, ouais. Di Luna ou Miskine Luna We Lumen Rinde na Bangé Kumen et Babe ratambere na bar CBG et Muno Bang Tidi in a we luna mange fama se Na nambe mouno male ende sembemera e et e yaila. mais socedi non maninkedi nan fama a tamfara etema sende a barbori Oui. Nous avons vu venu. Nous avons bular le monde qui est na Nous avons vu le monde qui est le monde qui Et venu. Nous avons vu le monde qui est venu. Nous avons vu le monde qui est Non, Mathurin, c'est de dester Mohamed Mbappé, Bangoura et Suleiman Traoré. A mon femme, je me Je me quoi là-bas Moi, je me dis, attendez, c'est quoi Je me je me je aura responsabilité qui fonctionne à Parce que, je fa tana, le na, manga to se manga na, Donc, si Die avez Kamsara des choses, vous Abar fait des choses La vous avez faites, d'ici On a dit qu'il on a dit. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce a dit. C'est ce qu'elle a dit. ce qu'elle a on on, on regarde. Et Bala, parce que voilà, je me je le autant. Oui, je vais le faire. Je Je Je si Je faire pourquoi C'est la vérité? ou ben Ramona? Et moi Ramina, et mes ludes Fana? il n'a en place ok là mais on a destruction dans qui qui mange l'enfant à mon nom comme le sol d'array brin finit ma dégâts battant ça dit ouah ouah canari on a masse à canade à canamangan femme à l'idée dans ma garo gestion qui dégâts l'eau mais il n'a femme à birra yara Donc, c'était dans la CBG, à la Moufang, dans la Kisina, dans la la oui, Bana, ça. Quand on a est on a eu la pétamara, la Attendez. E e e la pétamara. la la Ça la la ma Donc, il me offert un Même pas deux ans. Oh non. Il oh non Oui. L'information, il y a une minore. Il y a Il y a une minore. Il y a Oui. Ou n'a dit ou à te avant, tu es, voir. es, tu es, Donc, il y a une vidéo encore. Mais a Mais Parce que gao, gao, nana et puis, à qui est non guide dans ça. Ou Un faux type, un modèle Il faut l'organisation des élections. Non, ce n'est pas leur problème. Et tant comme Maman dit, il y a un fait de Sarichi, il ils et Dans son nom, à La Guinée, on a un coup de tête, là a un coup de tête. On un campagnard comme ça-là, a un a je ne sais fe mara. vous faites. Vous avez fait des choses. Vous avez fait des choses. à avez fait des choses. Vous avez fait Vous avez fait des choses. Vous avez fait des du Vous avez se Vous avez fait des je suis un a été un homme qui a été un homme qui a un homme qui a a la Guinée d'Inato. Vous voyez Donc, la force vive. Les représentants des partis politiques. Le 15, autant a décidé, c'est de dire à Mamadi bye bye. pure le simple. C'est pas compliqué. Ça ne va pas. Du tout, ça ne va pas. On pensait que ça allait aller. Mais dans ces conditions pareilles, avec les faux types, des personnes sans corps, et non, et un an et quelques... Hayao, où c'est tout, concret. Tu sais pas pour arnaquer l'économie, la jeunesse est là, en train de pourrir. C'est pourquoi, moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, non au tambour ce que tu le de, il parce de parce que na et l'hôpital qui e na e m'a ou a créé la ou a école, qui m'a ou a des un et là où un depuis combien d'années? On a un canafé, a un canafé, il un a la Je un il m'a Amérique Il m'a géré ma m'a géré ma Il m'a m'a m'a non, il sais que pourquoi je ne pas pourquoi je ne sais pas okay, pourquoi ne -gili? On sait pas. yi On et pas. ne sais pas. Je pour faire du mal. Et sais pas. Je Je ne sais pas. pas. Je Et et tant jeune gens, et de gens, et tant de gens, et tant de gens, à tant brimba ma, et à et tant de gens, et donc, je vais dans le je vais un nom netto. Il netto. Parce que l'auditeur Il C'est important. Donc, je vais inviter Tina, Rafa Tamma, Rafa accompagné, et ensuite Aïtaou à à a parce que, je ne suis un femme. C'est simple. Je vais vous dire, maître Yomba, tu es un Il a été a ma Parce qu'il a été tiré. Il a à Yomba est dans ça. Il a yomba? il a il après, vous voulez parler de mon âne Vous voulez parler de mon âne Vous voulez parler de mon âne Vous voulez parler mon âne Vous voulez parler de mon âne Vous voulez parler de mon âne on ne ni barre et tu es Et Ça veut dire quoi ça? Je ne dit. pas si ça suffit. Caro On un qui ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Okay? Alors, il suis a que si je suis marié, je vais faire faire alors moi le motan fait d'abord si n'a rien à motan il oh please il y a qui m'a fallu des n'importe qui finit calabantera fouri calabanté voilà fait un ribier na yama mais ma yomma il m'y a m'a il pas so Non, so see, Mara. on a eu On a eu les On a On a a On a Très grave. Alors, nous la Yari, Touré, bonsoir. Au au bonsoir, n'y Alors, il Yanditina, Mirina, on a un programme. Loupé? donc il faut agir dès maintenant dans hein? je vous remercie